Avez-vous confiance en votre propre chance Bien que d'autres puissent se sentir impuissants face à un tel concept, peut-être que vous appréciez le plaisir de laisser le hasard déterminer votre destin, même pour un bref instant. Cependant, si cela ne vous correspond pas, alors ce jeu n'est pas pour vous. Sachez que peu importe à quel point vous êtes vigilant dans la préparation de ce rituel, si la chance décide de vous tourner le dos, le malheur pourrait décider de vous tourmenter à jamais. Passons aux étapes à suivre. Nombre de joueurs 1 Exigence matérielle Une table La table doit être d'une hauteur vous permettant de vous tenir à l'aise en étant debout. N'utilisez pas de chaise. Une paire de dés standard à six faces. Une tasse. La tasse doit être opaque et d'un matériel léger. Un jeu de plateau préféré. Il n'est pas nécessaire que le jeu implique des dés. Un dispositif de chronométrage, ou un chronomètre. Une pièce calme. Un souhait ou un désir. Instructions. 1. Commencez à tout moment de la journée. 2. Placez la table à l'intérieur de la pièce calme. Celle-ci deviendra la salle de jeu. 3. Retirez le plateau du jeu et ignorez le reste de son contenu. Placez-le sur la table. 4. Placez un dé à une extrémité du plateau. C'est le premier dé. 5. Mettez l'autre dé dans la tasse. C'est le deuxième dé. 6. Il est impératif que les deux dés soient l'opposé l'un de l'autre. 7. Tenez-vous devant le premier dé. 8. Prononcez les mots suivants. Le jeu est prêt. Que voulez-vous parier 9. Attendez un court instant. 10. Énoncez votre souhait ou votre désir. C'est votre pari. 11. Quittez la salle de jeu. Fermez la porte. 12. Attendez. Gardez un œil sur votre chronomètre. 13. Si vous collez votre oreille à la porte à ce moment-là, vous pourrez entendre le deuxième dé remuer dans la tasse. Roulez les dés. Après au moins 7 minutes, ouvrez la porte et retournez dans la salle de jeu. Ne pas entrer de nouveau dans la salle de jeu si plus de 11 minutes sont écoulées. Si la tasse est retournée avec le deuxième dé à l'intérieur, vous pouvez continuer à jouer. Prenez le premier dé et roulez-le sur le plateau de jeu. Ne laissez pas le dé tomber du plateau. Prenez note du numéro que vous obtenez. Soulevez alors la tasse et regardez le numéro du deuxième dé. Puis comparez-le au vôtre. Si tout est exactement comme vous l'aviez laissé, pas continuer. Il ne veut pas jouer. Démontez le plateau. Détruisez et jetez le second dé. N'essayez pas de jouer de nouveau à ce jeu. Si tout est exactement comme vous l'aviez laissé, sauf que le deuxième dé n'est plus dans la tasse, ne pas continuer. Vous l'avez énervé. Excusez-vous pour votre manque de respect. Démontez le plateau de jeu. Détruisez le second dé si vous le retrouvez. Vous pouvez tenter de rejouer le jeu, même si cela n'est pas recommandé. Sa mémoire est longue. Et il ne pardonne pas. Et il n'oublie pas. Si vous trouvez ne serait-ce qu'une goutte de sang sur le plateau, partez. Oubliez ce jeu et revenez dans cette pièce que pour des durées ne dépassant pas les 7 minutes. Que ce soit seul ou accompagné. Sachez également que si vous choisissez à contourner cet avertissement, ce ne sera pas votre compagnon de jeu qui vous attendra dans cette pièce, mais quelque chose de bien pire. Note. Si vous souhaitez annuler le jeu pour une raison ou pour une autre, vous pouvez le faire maintenant. Dites-lui que le pari est terminé. Présentez des excuses. Démanteler la configuration du jeu avant de détruire le deuxième dé. Vous pouvez essayer de jouer à nouveau le jeu, mais assurez-vous que cette fois, vous êtes prêt à le faire. C'est votre dernière chance. À partir de maintenant, il n'y a pas de retour possible en arrière. Fin du jeu et signification des chiffres obtenus. Si les numéros des deux dés sont les mêmes, le jeu n'a pas d'impact sur votre futur. Si le chiffre du premier dé est le plus élevé, vous gagnez. Si le chiffre du premier dé est le plus faible, vous perdez. Dire merci et démonter la configuration du jeu, en attente du résultat. Attendez. Dans quelques jours, l'un des trois événements suivants se produira selon le résultat du jeu. Si le jeu était un match nul, la vie continuera comme avant, pas mieux mais pas pire. Si vous avez gagné, votre pari sera remporté. Acceptez votre prix avec grâce. Si vous avez perdu, son pari sera remporté. Il prendra son prix, et vous en subirez les conséquences. Aucun spectateur ne devra être présent pendant la partie. D'autres personnes peuvent occuper le bâtiment, mais personne d'autre que la personne concernée ne devra être dans la salle de jeu, pendant que le rituel est entrepris. Ce jeu doit absolument être tenté seul. Si plus de 11 minutes sont écoulées pendant que vous êtes derrière la porte, ne continuez pas. Gardez la porte de la salle de jeu fermée, et n'y retournez pas avant que 24 heures se soient écoulées entre temps. Une fois les 24 heures écoulées, ouvrez la porte de la salle de jeu, Démantelez sa configuration et détruisez le deuxième dé. Il est également recommandé de détruire ou d'éliminer tous les autres matériaux utilisés pour le jeu. Le jeu peut être entrepris autant de fois que vous le souhaitez, tant que les deux conditions suivantes sont prises en compte. Au moins 7 jours passent entre chaque tentative. Je vous rappelle qu'il n'oublie pas et ne pardonne pas si un seul faux pas est fait. Les moyens par lesquels vous pouvez le mettre en colère incluent faire un pari inapproprié, faire un faux pari, tricher ou saboter le jeu, s'opposer à lui intentionnellement, l'insulter lui ou le jeu, de quelque façon que ce soit. Si vous l'énervez, préparez-vous au pire. Concernant votre mise, vous ne pouvez pas parier pour un prix qui ne peut être accordé. Cela ne signifie pas que votre souhait ou votre désir doit être de nature matérielle. Cependant, n'essayez pas de tenter l'impossible. Vous ne pouvez pas parier pour un prix qui implique de prendre la vie d'une personne. Vous ne pouvez pas parier pour un prix qui implique la destruction totale de quelque chose ou de quelqu'un. Vous ne pouvez pas parier pour un prix que vous ne désirez pas. Faire l'un de ces paris ci-dessus le mettra en colère. Concernant son pari. Son pari est exactement le contraire du vôtre. Et s'il gagne, son prix sera votre propre malheur. Si vous souhaitez l'amour... Vous vous trouverez seul. Si vous avez souhaité la richesse, vous vous retrouverez sans ressources. Si vous avez souhaité la célébrité, vous vous retrouverez oublié. S'il gagne, vous ne pourrez pas empêcher le malheur de vous frapper. Selon certains, s'il arrive à ses fins, c'est que vous le méritez. Pariez avec soin.